La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paris ce samedi 6 mai 2023. Vox Populi nous apprend à propos du procès du lundi 8 mai 2023 que la Cour d'Appel et Mambégnan ne verront pas l'ombre de son cours car il sera à Ziegenchor où il a convoqué au même date et heure une réunion du conseil municipal, précise ce journal. Ce que le journal, source A, appelle acte d'eau de la désobéissance civile, ce le journal renseigne aussi que Sonko a convoqué les conseillers municipaux à Ziguinchor le jour de son procès contre Mambéignon. Et à propos de son procès dans l'affaire suite Beauté prévu le 16 mai prochain, suite quotidien signale la société civile en alerte. En effet, ce journal nous apprend dans ses colonnes que les défenseurs des droits humains auront un œil attentif sur le procès du leader de PASTEF contre Aguissar, interpellé sur la question hier lors d'une rencontre de la formation des défenseurs des libertés. Le président de la coalition sénégalaise des associations de la société civile Seydiga Gassama informe que l'affaire sera suivie de très près. Restons dans Sud-Cotidien qui voit et signale l'opposition en mode défiance relativement à la participation au dialogue politique. Yewi Askanui et compagnie récusent la main tendue notre sud Quotidien où le F24 juge ses priorités ailleurs. Mimi Touré, elle, parle de manœuvre pendant que Malik Gakou clash Maki. Et dans ce journal, Tierno Alassane Sal, Babakar Diop, docteur Shirti Dandjei et Gakou argumentent leur décision de ne pas répondre à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Et concernant cet appel au dialogue, le pôle des non-alignés fixe le cap selon la Une de Las. Ce journal informe en effet qu'à l'issue d'une rencontre tenue le 4 mai dernier, des Tchèfai et compagnie ont défriché le terrain et fixé les orientations pour la bonne tenue de ces concertations. Visiblement partant pour ces concertations, le leader de Honde Jeff Payades, Mamadou Diop de Croix, souligne dans Las. Qu'il n'y a pas d'autres issues que le dialogue politique. Mais selon Maïmoun Nabousso de Yehui Askanui dans Le Regard Quotidien, Makissal veut diviser Yehui Askanui à travers ce simulacre de dialogue. Et il est toujours dans sa logique de réduire l'opposition à sa plus simple expression, alerte la présidente de Force citoyennes dans ce journal. Dans le journal Info, l'on en déduit que Makissal est boudé par l'opposition suite à son appel au dialogue. Et suite à la poignée de main de Macky Sall et les accolades avec Ralifossal, Barthélémy jazz Zabipsi, entre autres, y habitent sur le palais et dénonce une tentative de reluire l'image du président Balafre, rapporte Vox Populi où la coalition de l'opposition estime que cette poignée de main n'a aucune signification de rapprochement. Ousmane Sonko et compagnie accusent aussi les services de communication de la présidence de la République de s'être empressés de rendre publiques ces images avec le dessin manifeste de faire croire un rapprochement dans un contexte d'appel au dialogue. La collade de Makisala Khalifossal et l'encensement à Barthes constituent aux yeux de Yor Yorbi, les fleurs du mal, titre qui barre la une de ce journal. À la une du journal Enquête, l'on évoque le retour dans le jeu électoral de Khalifa Sale, dont les chantiers sont dévoilés par ce quotidien qui évoque son défi de la mise en place d'un appareil électoral national efficace. Et à travers sa tournée nationale motaliénée, Khalifa est à la recherche du temps perdu, estime Enquête, qui pointe aussi l'option des retrouvailles socialistes. Enquête informe par ailleurs que la guerre rage entre Maître Malik Sale et Farbango pour le contrôle de Matam. Dakar Times, au même moment, signale des remous à la mairie de Kaulak à cause de la gestion de ce Rimboup. Ce journal dévoile une contestation autour d'un virement de crédit d'un milliard de francs CFA. Et Libération révèle un scandale à l'université à Diop de Bombay. Où une histoire d'amour a conduit à une fuite des épreuves. Les faits qui impliquent un agent de l'administration ont eu lieu à l'UFR Economy, Management et Ingénierie publique, précise ce journal qui renseigne que pour prouver son amour à l'étudiante F qu'il qui l'avait rejeté, Akane lui a offert les épreuves avant les examens. F Ndiaye les a partagées avec des camarades et le poteau rose a été découvert. Akane a pris la fuite après une plainte du SAIS Informe Libération. 24 Heures livre au même moment une bonne nouvelle concernant le professeur Suleiman Boub, désigné meilleur biologiste du Sénégal. Ses recherches en santé ont été ainsi récompensées, souligne ce quotidien où le professeur Aboukan de la phase UCAD se prononce sur la formalisation du secteur informel. Besby Le Jour revient pour sa part sur le démantèlement d'un vaste réseau chinois d'escroquerie via le net et juge cette affaire rocambolesque. C'est la DSC qui a percé un système informatique sophistiqué, souligne ce journal. Au moment où, dans le journal, les échos, le NPL dénonce des cas de mauvais traitement à la prison de Robes et de Ziegenchor et cela concerne notamment des personnes arrêtées dans les manifestations de l'opposition, souligne ce quotidien. Et le quotidien Vox Populi informe que les pastéfiants des les détenus à Rebus vont entamer une grève de la faim en soutien à son Sonko et aussi pour dénoncer les séquestrations illégales et la surpopulation carcérale. Détiéphale, pendant ce temps, promet un Sénégal bon à vivre et beau à voir. C'est à l'occasion du séminaire programmatique du PRP, souligne les échos. Évoque Populi annonce 300 participants à ce séminaire pour élaborer un projet de société conformément à la vision du candidat de Macky Sall sera lui à Londres. Il est l'invité de Charles III roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui sera couronné. Une information livrée par le quotidien national Le Soleil. Le quotidien du sport Stade fait zoom sur la course à la Ligue des champions en Europe et évoque la dernière chance pour Crépan et Jacobs. Sadio lui aborde le sprint final ce samedi en Bundesliga, informe aussi Stade. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.